Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale pour vous informer que ça y est, le site web est en ligne. Donc vous pouvez accéder au site officiel de la chaîne sur www.upln.fr. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui, qui... Je vais mettre évidemment le lien de la chaîne dans la vidéo. Euh, vous le retrouverez en commentaire mais pour ceux qui, qui ne le savent pas vous pouvez aussi récupérer donc à l'ancienne adresse upln.16mb.com c'était l'adresse de chez Hostinger vous avez ici un lien de redirection et euh, vraiment si vous ne trouvez pas vous avez ici au niveau de la chaîne YouTube à droite le lien vers le site web qui vous permettra en fait d'accéder à la chaîne, alors je vous la présente très brièvement parce que je pense que bah ça coule de source c'est un site internet alors j'ai, euh, j'espère que le design vous plaira donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like sur la vidéo comme ça je serai que ça vous plaît euh, et ici vous avez donc une page d'accueil alors avec un contenu euh, qui risque de bouger mais là c'est pour le lancement donc j'ai fait une petite présentation du d'unity pardon euh, très rapide vous avez euh, ici en dessous des articles des widgets pour pouvoir partager euh, bah, les, les, les, les pages et les sites donc n'hésitez pas à les utiliser euh au plus euh, il y aura de monde sur le site au mieux ce sera. Euh, donc euh, je compte sur vous. Ici vous avez donc les catégories news et tutoriels qu'on peut retrouver ici. Donc c'est ce qui va être intéressant parce que maintenant vous allez retrouver en fait euh, les codes sources dans la rubrique tutoriel vidéo. Vous aurez une présentation euh, bah, de la vidéo qui va être sur YouTube, toujours sur la chaîne comme avant. Donc vous pourrez la, la visionner du site. Et vous pourrez aussi récupérer le code source. Euh, bon j'essaierai de le mettre à chaque fois alors euh, tant que c'est pas trop trop gros euh, ça devrait pas poser de problème euh, et aussi au niveau donc, de la page d'accueil dans le bas vous avez ici les derniers tutoriels qui vont euh, tourner ici en boucle avec euh, un petit résumé quand on passe dessus les derniers articles. Et ici les catégories et vous avez un champ de recherche ici en haut à gauche avec des liens vers la chaîne youtube et facebook euh, et voilà donc pas grand chose à dire là dessus sur la page d'accueil ici euh, les formations qui vont être accessibles alors là j'ai fait quelque chose d'un peu spécial je sais pas combien de temps ça va durer mais j'ai mis un tarif euh, promotionnel pour toutes les formations assez intéressant euh, donc euh, bah pour ceux que ça intéresse allez voir ici dans la page formation alors on va y aller voir on va aller voir ensuite alors je vous montre brièvement comment ça se fonctionne dans la brique tutoriel donc vous avez ici les derniers tutos alors j'en ai mis trois parce que bah, je vais pas remonter trop loin mais à chaque fois maintenant vous les aurez donc n'hésitez pas à aller voir alors ici vous allez sur par exemple le dernier tuto que j'ai fait avec bb8 bah, vous avez ici un lien vers la vidéo et ici, vous pouvez voir que vous avez le script en téléchargement. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça. Vous voyez que vous avez des liens. Alors, ensuite, dans la rubrique « News », ça va être euh, la même chose. Enfin, c'est des articles qui correspondent un petit peu à Unity. Là, j'ai fait deux articles de « News hein, », si ça vous intéresse. Souvent, on me demande où trouver la bêta. Par exemple, ici, j'ai fait un article sur la nouvelle bêta. Et vous allez pouvoir la télécharger directement sur ce lien. Et vous avez ici quelques infos concernant la bêta. Donc, ça, ça peut être assez intéressant. Euh, donc, la partie « Formation » qu'on peut retrouver ici avec actuellement toutes les formations en super promo donc j'espère que, je sais pas combien de temps ça va durer, à mon avis pas longtemps en fait c'est en fonction du nombre de, de, de, de personnes qui achètent, il y, a, il, y a des, il y a des coupons gratuits, des coupons, pas gratuits pardon, des coupons de réduction euh, qui vous permettent en fait de bénéficier de ces tarifs vous pouvez voir que sinon c'est 120 euros là on passe à 15 et la nouvelle qui arrive bientôt ici si ça vous intéresse euh, donc voilà, n'hésitez pas euh, à y aller la partie aussi très intéressante, ça va être le forum. Donc ici vous avez trois forums demande d'aide, liens et ressources, et vos créations, vos projets. Donc la demande d'aide, je pense qu'elle va être assez intéressante parce que je vois que beaucoup se posent des questions et dialogues par le biais de la chaîne YouTube. C'est pas terrible, hein c'est pas très optimisé, Et c'est pas évident s'y retrouver. Donc ici vous avez carrément du coup un forum dédié. Alors pour le moment il y a juste la charte que j'ai posé que j'ai postée. Mais allez-y, n'hésitez hein pas à poser vos questions et, euh, et on, on verra. Donc au début ça risque peut-être d'être un petit peu lent. En termes de réponse, parce qu'on va tous, euh, ça démarre. Mais euh, je compte sur vous en tout cas. Euh, donc évidemment, il faut s'enregistrer. D'ailleurs, pour la partie tutoriel vidéo, vous allez devoir vous enregistrer aussi pour récupérer les, courses, les, les, les codes sources. Pardon. Alors, pour s'enregistrer, c'est simple. Zone membre, login. Moi ici je suis déjà euh, logué, donc vous allez dans Register. vous avez des champs à, ren à renseigner, vous les renseignez, vous validez, vous recevez un mail avec un mot de passe complexe, temporaire, mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez ensuite vous loguer et retourner sur votre profil ici, mon profil, et vous pouvez éditer euh, ou changer le mot de passe. Donc ça peut être assez intéressant parce que le mot de, Pax est le mot de passe est généré aléatoirement et avec des lettres, des, des, des, des, des chiffres, des caractères spéciaux un peu complexes à retenir. Voilà, donc bah, pas grand chose d'autre à dire. Un formulaire de contact si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à utiliser ici. Euh, si vous avez des questions, si vous avez des news, euh, enfin n'hésitez pas, des problèmes, pourquoi pas, vous me contactez aussi. Euh, et euh, des problèmes techniques évidemment euh, et euh, ici euh, au niveau de l'accueil je vous ai pas dit mais vous pouvez voir que vous avez les liens directs vers les forums ici donc j'ai besoin d'aide, il y a un ressource voilà et ici les sujets populaires et les sujets sans réponse du forum donc là pour le moment ça ne va pas fonctionner il n'y a pas de sujet si je clique dessus je vais arriver sur le forum enfin, le plus populaire c'est le mien euh, évidemment euh, mais euh, ici il est jaune parce qu'il est bloqué hein. c'est quelque chose que vous ne pourrez pas modifier qu'on ne pourra pas modifier qui va rester en haut de page donc voilà, bah je tenais euh, à vous faire, à vous donner l'info, j'espère en tout cas euh, bah, que ce site va être utile en tout cas moi je le pense, parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau du forum et euh, la mise à disposition des scripts c'est quelque chose qui m'est demandé très souvent, c'était très compliqué à faire avant J'étais, euh, le site était hébergé chez Hostinger et chez Hostinger, le, les transferts de fichiers FTP marchaient très mal, alors on m'a dit oui, euh, je, je sais pas est-ce que c'est lié à moi ou pas mais en tout cas moi j'ai eu beaucoup de problèmes et euh, j'utilise plus du tout euh, au stinger ou les sites gratuits là on est euh, hébergé chez un, un professionnel c'est un abonnement euh, entrée de gamme mais qui devrait suffire en tout cas dans un premier temps euh, et on verra bien par la suite en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner évidemment et surtout allez vous inscrire ici sur le site pour pouvoir accéder au script et au forum et à toutes les infos euh, évidemment ce site va encore évoluer hein. là on est sur une base on va dire et je vais encore ajouter des fonctionnalités et autres mais et ça nous permet déjà de travailler. Le plus urgent pour moi était quand même le forum et d'avoir une partie tuto vidéo pour pouvoir vous fournir les scripts. Chose qui est demandée assez fréquemment. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à, euh, à mettre un petit commentaire, que ce soit sur la chaîne YouTube ou pourquoi pas ici au niveau... Euh, des forums enfin n'hésitez pas, Enfin, le forum n'a pas été créé j'aurais pu dire euh, votre avis, créer un forum votre avis vous vous présentez, donc euh, n'utilisez pas les forums, euh, c'est vrai que ça ne correspondrait pas euh, mais en tout cas si vous avez des idées de thèmes de forum, vous voyez que ça manque, n'hésitez pas envoyez moi ça euh, par, par, par le formulaire contact, j'essaierai de les introduire euh, si vous y trouvez euh, si vous trouvez que c'est un, un thème pour le forum aurait une euh, un intérêt voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, parce que là c'était pas un tuto pour une prochaine vidéo de tuto et euh, bye bye et surtout abonnez vous et un petit pouce bleu